Il feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras dedans et au dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fonderas pour elle quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté, et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront des anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propiciatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or. Tu le feras d'or battu aux deux extrémités du propiciatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propiciatoire à ces deux extrémités. Les, les chérubins éteindront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'une à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, Dieu du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël.